l'univers de, de, de la descente ou les chutes, les habitants donc, vivent en haut d'une montagne de décombres, un peu les vestiges d'une société. C'est un peu, si je dois mettre dans une cage, je dirais que c'est de la fantaisie post-apo. Et donc dans cette société, il y a toujours euh, il y a toujours un ferrailleur, c'est un, un des rares individus qui osent descendre dans les décombres dans, dans les, pour trouver un peu les vestiges du passé et surtout pour trouver un peu de bonheur pour les gens qui vivent en hauteur parce que comme c'est un, un, un peu une vie très difficile, il faut quand même que quelqu'un se dévoue pour descendre dans ces dans dans dans décombres. Évidemment, ces décombres sont très dangereux, non seulement parce que, bon, évidemment, c'est très escarpé, c'est très, il euh, y, y, y a beaucoup d'endroits de, de, un peu des précipices, mais il y a aussi des créatures euh, un peu fantomatiques qui y habitent, des monstres, des, des, euh, des ogres, etc. Et euh, en fait, Lou, donc, avait cette place. Il a commis un sacrilège qui est pas expliqué au début et il est condamné il doit choisir entre donc sauter ou descendre il choisit plutôt à la place de choisir la chute il choisit de descendre et donc il part en la recherche en fait de son amour perdu euh, qui est donc euh, Oria il est né en fait d'un rêve tout simplement en fait euh, je me suis réveillé à, à, un, un matin et j'ai euh, plus ou moins, j'avais rêvé d'un espèce de monde euh, apocalyptique, désertique, euh, avec des piliers gigantesques euh, et un peu titanesques, comme ça, et puis totalement vague. Et euh, je me suis dit, tiens, ça ferait un bon roman, en fait. J'ai commencé à écrire la première scène il y a dix ans. Je me suis arrêté parce que je n'étais pas encore capable de l'écrire. Ça a mûri, ça a mûri, et là, j'ai créé tout l'univers. Euh, et l'histoire est venue, en fait, après l'univers. Voilà. Et l'idée, euh, bah, c'était de, un un, un, de revenir un peu à une fantaisie... Euh, Mythologique, magique, pas expliqué, pas forcément, euh, pas disséqué, quoi. Parce que toute l'histoire du livre, en fait, c'est un peu une quête de soi, une quête de mémoire, une quête aussi de communauté. Et donc, en, re, en retraçant ses souvenirs et un peu ce qui l'a mené à faire ce sacrilège, un peu, euh, c'est un peu indispensable au récit pour comprendre pourquoi Lou entreprend ce voyage très périlleux à la recherche, en fait, de, de, de sa bien-aimée, mais aussi un peu de, de la nature de sa vie, en fait, tout simplement.